Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment mettre en page une image dès son insertion. Les images sont par défaut insérées dans le style de cadre Image. Nous pouvons redéfinir cette mise en forme, par exemple en ancrant à la page, centrer, cliquer sur le bouton Nouveau style à partir de la sélection, permet de créer un style reprenant ses attributs. Un autre exemple pourrait être d'en créer comme caractère. Nouveau style à partir de la sélection. Pour pouvoir appliquer un style directement lors de l'insertion de l'image, nous allons utiliser les dialogues LibreOffice à la place des dialogues Système. Lancer outils options, LibreOffice général, cocher, utiliser les boîtes de dialogue LibreOffice. Les dialogues LibreOffice permettent de définir des favoris. Et lors du choix de l'image, ils permettent d'indiquer le style à appliquer.